Bonjour tout le monde, comment ça va J'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau dans notre cours pour cette semaine. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al curso pour esta semana. Este es el, el, recuerde que c'est la première semaine después de vacaciones. Euh, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe très bien pour vous. Et euh, bon, bienvenue. Espero que estén bien, que todo, que todo esté bien para ustedes. Hola Adriana, recuerden que tengo un pequeño tiempo entre el mensaje que ustedes ponen y cuando yo lo leo, así que paciencia un poco. Por ahora veo el mensaje de Adriana, de Laura, de Jaira Bonjour, bonjour. Paloma, bonjour. Diana Patricia, bonjour. Lorna, bonjour. Jenny, Maria, Samira, salut. Carolita, Hugo, Carlos Duval, Ricardo. Maria Josefa. Salut tout le monde. Ok, bon. J'espère que ça s'est bien passé la semaine. J'espère qu'on va finir très bien la semaine aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler encore Sport. Vamos a hablar todavía de deportes porque esta semana uh, bueno vamos a tratar terminar con el tema de los Olímpicos y les tengo una, un temita que es toda una noticia esta semana en el mundo del deporte. Voilà. Bon. Alors, on va commencer le cours. Vamos a empezar el curso. Un, dos segunditos que me, me pongamos en la, la presentación en attendant Héctor, Esther, Jazz, Agustina, Paloma, Lady, bonjour, salut es un momento que se cargue la presentación Saludos, Stephanie, Constance, Milita, María Fernanda, Brenda, Lisi, María Eugenia. O sea, pequeño problema técnico para poner la presentación. Ya corregimos el pequeño problema que teníamos. Bueno, que era de mi parte en realidad. Désolé, désolé, vraiment désolé. Ok. Donc, bonjour. Aujourd'hui, comme vous, comme d'habitude. No sé si ustedes lo ven, yo no lo veo la presentación. que tenemos un pequeño problema técnico. Ya voy a mirar. Ok, creo que el del problema soy yo. No veo, pero yo sé, Para al parecer ustedes sí ven. Ok, sí, el problema soy yo. Acaban de mandarme la imagen y sí. Pero bueno, no es problema. Vamos a empezar con la clase. Entonces, como de le blog c Curso de francés-cnu.blogspot.com. Recuerden que ahí pueden encontrar todas las uh, presentaciones. Además, eh, Colombia nos une nos, uh, en el artículo sobre el curso, está poniendo cada semana cada clase donde pueden dar clic e ir directamente al video de cada semana. Así que... Uh, van a la página de Colombia Nos Une, que, donde está, del consulado donde está la publicidad de esta clase. Y ahí van a encontrar cada clase, cada video directamente sin que tengan que buscar. ¿Ok? Recuerden que, rappelez-vous, rappelez-vous que es la semana 5 sobre 24 y que. Um, on a 24 semaines au total. Et à la fin de la semaine 24, uh, vous aurez à peu près un niveau A1. Ok. Uh, recuerden que esta, este es un curso que va hacia le niveau A1. Generalmente, pour nous, les hispanohablantes, c'est plus facile, parce que nous parlons espagnol, donc, nous connaissons beaucoup de concepts que d'autres personnes personnes n'ont pas. Ok. Donc, Qu'allons-nous voir aujourd'hui? Rappelez-vous, on est le jeudi 12 août 2021. On va faire une deuxième partie de la révision. Vamos a terminar un poco la révision. Que recuerden que la classe passée, empezamos. Et no la hice toda la classe, porque era muy pesado. Et aujourd'hui, on va travailler sur les professions. On va utiliser comme excuse le sport pour parler des professions. Okay? Et c'est l'introduction aux professions. Ok, euh, qu'avons-nous appris jusqu'ici Un petit rappel, un petit record L'alphabet euh, et les nombres, se présenter avec les informations personnelles et remplir un formulaire, le verbe du premier groupe et quelques verbes irréguliers. On a parlé de pays avec les articles et la nationalité. On a parlé de saisons et des mois par rapport au temps. Les mois, c'est les mois de l'année. Uh, on a vu un peu de grammaire, le genre, les articles, les adjectifs, la négation. Et on a uh, vu les préférences aimées et n'est pas aimées. OK, donc, réédition des thèmes vus en cours. Les vacances, on va déciner, décider d'une destination, donc on va voir deux personnes qui vont, va lire deux personnes qui parlent et qui décident d'une destination. On va lire un petit texte, et vous allez me aider à compléter le texte, parce qu'il y ustedes van a des il y de des trous. Et vous allez compléter en le chat, Van a compléter la, la information que falta. Okay? donc c'est un couple c'est Carlos et Fatumatu Carlos qui vient du Mexique et Fatumatu qui vient de la Guinée ok donc vamos a montrer le dialogue et on va voir vamos a compléter donc alors c'est Fatumata, Fatumata qui parle Fatumata c'est la femme Fatumata es un nombre muy, muy común en África y hay muchas africanas y muchas francesas descendientes de africanas que se llaman Fatumata Ese nombre lo he encontrado al principio es muy complicado pronunciarlo pero existe Fatumata ¿Alors Carlos? ¿On va où pour les vacances? Fatumata, on visite... Mexique. Ah, je voulais visiter Guinée. Bon, tu es nationalité de Guinée et je suis nationalité du Mexique. Choisissons un pays tiers. Et quelle est la destination proposée par Fatoumata D'accord. On visita, alors, Colombia. Bueno, ellos van a visitar nuestro país, ok? Se portan bien con ellos, ¿ah? ¿eh? Donc, premier trou Carlos propose Mexique. Que es el que nous utilisons avec Mexique? ¿Cuál es el artículo que utilizamos con Mexique? Ah, je vois des bonnes réponses. Le Mexique. Ben oui, Mexique. Oui, terminaison E. La terminaison de Mexique, c'est E. Mais c'est une exception, donc c'est le Mexique. Et Guinée. Guinée. Si on suit les règles, si seguimos las reglas. Guinée. C'est le Guinée, la Guinée, les Guinées. A ver, a ver, que veo. Mileti, très bien. C'est la Guinée. Parce que ça finit en E. Terminent en E. I. Pequeño tip. Quand vean E, E, en général. Hay excepciones. Por ejemplo, la palabra liceo se escribe lice e", e", pero es masculino Liceo. pero en general la gran mayoría de las palabras cuando terminan en e e, accent aigu plus e c'est féminin ok donc bon, tu es attention, c'est Carlos qui parle appelez-vous Carlos es un hombre et Fatumata c'est une femme. Donc, la nationalité de la Guinée en féminin. Quelle est la nationalité de la Guinée en féminin? Non, c'est facile. Je sais que non, c'est facile. Mais inténtenos. Non, non, si vous trompez, Por Pour ça, vous êtes ici pour apprendre. mes hypothèses. sin vous ne vais pas tricher. Láncenme hipótesis de cómo se dice la nacionalidad femenina de la Guinea. Ah, de la Guinea. Ah, no, si no, es muy fácil. Nacionalité de la Guinea. Ah, no, no, no. Ah, Esther, eh, guinesia. Hugo, eh, muy bu es una muy buena hipótesis, pero no es esa, Hugo, ¿eh? Guinés, Agustina buena hipótesis pero no Guinésien, uh... Guiné Guinea... por ahí vi otra por ahí vi otra José Guinéen Guinéen. c'est le masculin mais il nous faut le féminin c'est le féminin qui nous faut je vois que Camila donne la bonne réponse guineine guineine c'est pas facile je sais que ce n'est pas facile Surtout, les nombres de les nationalités sont arbitraires sont très très arbitraires Ahí... Es muy complicado, pero van a ver que van a, van a empezar a, a ver ciertas nacionalidades que van a venir y que uh, van a recordar. Por ejemplo, guinean, guinean, es como canadien, canadienne, son nacionalidades que uno ve mucho y que se, que, que se pegan en la memoria. Ok. Donc, et quelle est la nationalité en masculin du Mexique Masculin nationalité Mexique. Oh, Liliana, phonétiquement, c'est bien, mais orthographiquement, eh. Eh, Samira, très bien Samira Mexica. como les dije hay mucho mucho mucho de de arbitrario eh, y el nombre en español es con C y a veces se guarda esa, esa lógica de que el nombre es con C en el idioma de origen en la nacionalidad es así por eso eso explica a veces unas diferencias qu'il y en, en, en orthographie. Ok, donc, d'accord, on visite alors, on visite Colombie, Quel est l'article pour le pays appelé Colombie. Bon, bueno, cet article, vous le savez, que le savez, vous le savez, vous que vous que savoir que, que nous sommes, Ah, très bien. On est là. Colombia y recuerden que el nombre de Colombia viene de paloma en latín que era Columbus, que era el nombre de, de Cristóbal Colón en latín Cristóforos, no sé cómo, Columbus y que de ahí viene Colombia y nuestro animal debería ser en la paloma porque es el nombre del país ok, de hecho en francés palomas se dice colombe. Sin la i, la colombe. Ok, très bien, aussi, sí, Columbus, c'est le nom en latin, mais uh, de là se tombe le nom du pays. Très bien, très très très bien. Donc, la meilleure saison pour aller en Colombie, donc. Fatoumata et Carlos préparent leur voyage en Colombie. Qu'est-ce qu'ils font ils consultent, ils consultent un guide de la Colombie. Okay? Ils, cons, ils consultent un guide de la Colombie et euh, ils regardent quelle est la meilleure saison pour aller en Colombie. Entonces, lo que hacen Fatumata y Carlos es mirar una guía y ver cuál es la, el mejor periodo para venir a Colombia. Entonces, la Colombia, pero ahí veo un montón de buenas respuestas, la Colombia es un país ecuatorial. ¿Ok? Entonces, Équateur, qui dit l'équateur, dit température différente. Hein? Donc, qui dit équateur, dit qu'il n'y a Ah, très bien, Carlos. Il n'y a pas les quatre saisons. Ça, c'est une expression. Est-ce que c'est une expression? Quand vous voyez, il y a, significa hay, y sirve para singular y plural, es como, como en español hay, hay uno, hay cinco, hay una persona, hay cinco personas, es igual en francés, salvo que es una expresión que tiene esta i, que no significa nada en este contexto, y simplemente cuando ustedes escuchen il, i, a, todo eso hace hay. Donc. Et c'est le négatif, il n'y a pas, c'est la négation, donc il n'y a pas les quatre saisons. Et vous vous rappelez les quatre saisons? Uh -huh. Quelles sont les quatre saisons? Carlos, si, muy bien, no hay, no hay euh, las cuatro, les quatre saisons. Vous vous rappelez les quatre saisons, hein? No hay las cuatro estaciones. ¿Y cuáles son las cuatro estaciones? Hein? ¿Quáles son las cuatro saisons? Dites-moi, ¿cuáles son las cuatro saisons. Yo vous lis. Los leo. Yo vous lis. Ah, ah. ok. Yo veo que hay gente que revisa. Veo que hay gente que repasa que eu Donc, les quatre saisons. Esther, très bien. Été, hiver, automne, printemps, Carlos, très bien. Lorna, printemps, c'est une partie. Mileti, l'été, attention, été. Les deux ont un accent con las dos hay, hay tildes ¿ok? entonces las dos ed, et, tienen tildes y no suena et y yeah, esa no es la, la forma de pronunciar ¿ok? y recuerden que si la palabra comienza con vocal le o la se convierte en el apostrofe apostrofe es la, la ratita la apostrofe donc je vois plein de bonnes réponses hein? si été, automne, rappelez-vous la phonétique. Automne, hiver, printemps, printemps, printemps, printemps, temps, printemps. très bien. Il n'y a pas les quatre saisons, mais la saison sèche et la saison humide. Il n'y a pas les quatre de los extremos mais il y a deux estaciones, La saison seca et la saison humide. OK? Donc, les meilleurs mois pour visiter la Colombie, les meilleurs mois... Pour visiter la colombie c'est quel est le verbe le verbe le verbe le verbe être ah je vois très bien adriana attention euh, oui mais un petit souci Ah, l'ici très bien l'ici Esther, très bien. Liliana, très bien. Margot, très bien. Paloma, très bien. Les, pluriel. Meilleur, pluriel. Moi, bon. Moi, c'est une parole qui, en singular et en plural, se scribe igual. Et un autre petit tip. Toutes les paroles en français, cuyo singular se écrit con S au final, El plural es el, la misma palabra. Lo único que la diferencia es el artículo. Les meilleurs mois pour visiter la Colombie sont... Attention! Les meilleurs mois pour visiter la Colombie sont... Alors, les mois numéro 12, les mois numéro 1, les mois numéro 2 et les mois numéro... Ai, je me suis trompé sur un truc <ríe> me equivoqué en una cosita, no es el 4, es el 3 Quels sont les nombres del mes numéro 12, del numéro 1 du número 2 y el numéro 3? lo leí mille veces mmm, et siempre se me pasan cositas ah, très bien attention à l'orthographe mais c'est très bien elle ou elle ou je ne sais comment lire ton nom très bien Carlos Carlos, eres tu le même Carlos qui va venir à Colombia attention à l'orthographe décembre avec un accent aigu décembre Recuerden yo les dije, cuando ustedes separen, ups, ups, ups, cuando ustedes separen, van a decir de sambre. Y cuando dicen de, tienen que poner la tilde porque no hay otra consonante. ¿Ok? Si fuera de no habría tilde, pero como se dice de y no de entonces hay tilde. De sambre janvier février pareil, igual accent aigu, orthographe attention février et mars recuerden, aquí me equivoqué cada vez lo leo mille veces y no veo los errores Et Mars. Ce sont 3, ce sont 4. Exception. Le S de Mars se prononce. Pourquoi? Parce que c'est parce que, parce que une exception. Hein? OK. Donc, on peut visiter le pays pendant d'autres mois. c'est peut visiter le pays pendant d'autres mois. Sí, si sí, l'ICI, Mars, Mars. De prononcer la S. On peut visiter le pays pendant d'autres mois, entre le mois 3 et le mois 4 pour le carnaval de Barranquilla, en le mois 6 pour les solennités de Saint-Pierre et Saint-Paul et en le mois 8 pour la Feria des Fleurs à Medellin. Ok, donc, 3 et 4. 3, c'est mars. Ça, on le sait déjà, ça veut dire nous le savions, ça veut mars. Et avril. Attention, c'est pas avril, ce n'est pas avril, c'est avril. Avec un V. Avril. C'est comme s'il si y avait un affaril, affaril, affaril. Pero la diferencia es que hacen un sonedito aquí. V, avril. Ok? On peut visiter le pays pendant d'autres mois, entre mars et avril, pour le carnaval de Maranquilla. En, très bien, juin, juin, juin, juin pour les solennités de Saint-Pierre et Saint-Paul, et en... Aïe, aïe, aïe, Hugo, attention à la place du, de l'accent complexe. Hugo, attention à lugar où vous avez l'accent circonflexe Margot, très bien, Margot. août recuerden que es una excepción y la T se pronuncia la T final no se pronuncia generalmente pero este mes es una excepción y es toda una excepción porque la no se pronuncia pero es la, es, es la única palabra que yo conozco que tiene esa excepción out por la feria de fleurs a Medellín ok, très bien y si on a revisé la nacionalité les articles du pays, les verbes être, les verbes avoir, les saisons et les mois. OK On a révisé les articles pour les pays, les nationalités, le verbe être, le verbe avoir, les saisons et les mois de l'année. OK. Maintenant, on va passer à la famille. Donc, qu quels sont les liens dans cette famille Isra, très bien, c'est prononcé Out. Quels sont les liens Il y a une famille. Et on va parler de relations entre les familles. Donc, qui est lui Qui est elle Qui est lui Qui est elle Qui est elle ¿Quién es ella? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? ¿Ok? Donc, lui, on va commencer par lui. Vamos a empezar con él. En francés comenzar con se dice comence par. Eso es algo muy importante. A veces uno cambia de A a D, de D de a, de a, a a par. Lo peor de todas es en en español lo usamos del todo, pero en francés es cada uno diferente, pero bueno, eso no es lo importante donc, je a voir de... alors, lui, par rapport a eux es él con relación a ellos a estas dos personitas qui es lui par rapport a ces deux personas Ok, ¿y quién es él? Por ahí veo muy buenas respuestas. Le per, euh, papá, un dios y papá. ¿Y parapor a, par a él? ¿Quién es él con respecto a ella? Mm -hmm, mm -hmm. Il est le père de ces deux petites personnes, mais quelle est la relation entre lui et cette grande personne? Ah, très bien, Carlos. Ojo, je suis preguntando, quelle est la relation de lui avec elle? Qui est-ce pour elle? Qui est-ce pour elle? Donc, C'est le papa des deux petits. Et c'est son époux. Il est son époux. Par rapport à elle, il est son époux. Recuerden. Con respecto à elle, c'est son époux. Recuerden de esta cosita que habíamos visto? Attention, c'est masculin. C'est masculin. Donc, c'est son. Ok? Très bien. Qui est lui? Qui est lui par rapport à elle, par exemple? Qui est lui par rapport à elle? Ojo que estoy preguntando, ¿Qui es lui? ¿Quién es él? Par rapport a él, con respecto a ella, no a los dos, no, con respecto a ella. Adriana, no se puede decir Samarie porque la, en, en, en francés el posesivo se acuerda con la cosa poseída, no con la persona que posee. ¿Sabes? Con los dos, con la persona es S porque la S es de él o ella, que es el quien posee, y luego la terminación del posesivo son, sa, se acuerda con la cosa poseída, entonces es un sistema de doble, doble acuerdo. Una letra te dice quién posee, y la otra o el resto te dice de qué género es lo poseído, entonces no se puede decir Samari Porque como él es un hombre masculino, la terminación tiene que ser un. ¿Ok? Pero es ese de ella, pero recuerden que también sirve para él. Porque es, ahí lo que se ve es primera, segunda o tercera persona. La S es tercera persona, ella es tercera persona. Y la ON es porque la cosa poseída, bueno, la cosa poseída, le possédé, elle est masculine. Donc c'est son. OK Donc lui par rapport à elle c'est fils. Et très bien, c'est son fils parce que c'est masculin. Et là que je explique masculin, donc par défaut, c'est son. OK Très bien. Qu'est-ce que elle Qu'est-ce que elle est par rapport à lui Qu'est-ce que elle est par rapport à lui Qu'est-ce est avec respect à elle Ah, très bien. La femme, attention, sans accent, no tiene pas de femme. On peut utiliser uh, l'époux ou le mari de la même forma, c'est sí. Es como quieran. Es como decir el esposo ou el marido. Es, es, es la misma cosa. Es como la, la mujer ou la esposa. Es la misma cosa. Ah, très bien. Ah, très bien. Akiri deux respuestas et les deux sont correctes. Épouse et maman. Ah, excusez-moi. Par rapport à eux, c'est la maman. Par rapport à lui et à elle, c'est la maman. Mais oui, très rapide. Pero. Ici, il y a un petit problème. A okay, un pequeño problema? Yo les avais dit Fémi... féminin, ça. Masculin, son. Ok? Mais ok, ici, il y a un problème. Ici, il y a un problème. Quel est le problème? Normalement, c'est ça. Mais ici, il y a un problème. Quel est le problème? Il y a un petit problème. Quel est? Mmh, très bien Laura. La voyelle. Le problème c'est la voyelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si la chose possédée, la chose, attention le possédé, c'est féminin ok qui commence par voyelle recuerden que je les avais dit la classe passada que funcionaba de, en el masculino también funciona en el femenino hay un problema vocal-vocal y ese problema funciona para los dos en, en la classe passada vimos bo bel bel y fonéticamente, bel masculino y bel femenino suenan exactamente igual. Aunque ortográficamente hay una L y una e más para el femenino, fonéticamente es el mismo sonido, bel, bel. En este caso, comilia, voyel, voyel, que es con fe. Yo ya vi la respuesta, ya alguien la puso. Pero entonces, por ejemplo, no se puede hacer lo que dice Lucero. Sa, te puso. Porque hay un problema, guayel, guayel. ¿Qué es con fe? Sí, se le puso. Sí, sí, le puso, pero estamos hablando de posesivos. ¿Cuál es el posesivo cuando hay una vocal? Lina, c'est une bonne hypothèse, mais non. Lina Díaz tiene una buena hipótesis. que sería? Ah, se pone es apostrophe, pero no funciona. Ah, nadie, très bien. Quelle est la solution? La solution, utilisez le masculin. En la classe passada, vimos, bo, bel, bel. fonéticamente, lo mismo. Si, ortográficamente se différent. différentes. Mais fonéticamente, la même chose. En este caso, c'est lo contrario. Un femenino que vamos a tener que usar con un masculino. Pour éviter ce problème de voyelle, voyelle. Ok Donc, c'est son épouse. Utilisons le masculin pour arrêter ce problème de voyelle, voyelle. Ok. Donc, qu'est-ce que elle, elle, est par rapport à ces deux petites personnes Qu'est-ce qu'elle est par rapport à ces deux petites personnes ¿qué es ella con respecto a estas dos personitas? ¡Ah! Uh -huh. Comienzo a ver buenas respuestas Bueno ¡Ah! ¡Uy! Se la mamó pero necesito el posesivo. Aquí no usé el posesivo. Aquí usé simplemente el artículo. Pero yo aquí quiero usar el posesivo. Y dije, de, ces de petite persona. Veo buenas respuestas y con malas respuestas. Pero ¿por qué veo malas respuestas? Porque en español tenemos... El mismo posesivo para un singular y para un plural. Decimos su mamá de él o su mamá de él y de ella. Pero en francés tienen posesivos diferentes para el singular y el plural. Singular se sí, son, sa, me, pour le pluriel de troisième personne, c'est leur. Je sais que c'est muy compliqué, hein? mais on nous devons ponernos en la cabeza. En espagnol, su de él y su de ellos est le mismo, c'est la misma palabra. Et, et, et nous envía à la misma notion de tercera personne. Mais en français, non. En français, c'est la différence entre tercera personne singular. Son, sa, c'est. Et tercera personne, la plural, leur. Ok? Et attention, comme c'est singulier, c'est seulement maman, singulier, il n'y a pas de S. Recuerden que la S est quand esto es plural, pero como esto es singular, no hay S. Ici. Ok? Elle est leur mère Très bien, Lina Elle est leur mère ou leur maman Très bien Très bien, Lina Dias Elle est leur mère ou leur maman Finalement, la petite là Qu'est-ce que l'est par rapport à lui? Con respecto à elle et solo à elle, qu'est-ce que l'est Elle, la petite. La petite. qui, Con respecto à elle, et seulement à elle, hein? qu'est-ce qu'elle Je ne sais pas si il y a un petit bug. Ah Oui. Oui. Que peine éliminé. crois que il y le lo non? Très bien. Fille, c'est le nom de la relation. Et ça, c'est la possession. C'est sa fille. Très bien. Ok. Question. Recuerden que vous pouvez me demander toutes les questions que vous avez de cette partie. entonces tac, tac. y vuelvo yo con mi tac ¿qué dudas tienen que quieren que les explique para recuerden que si es con con que el lleva la noción de abuelos bisabuelos, etcétera. Sí, uh, ah, veo que, que entendí mal la respuesta porque estaba pensando en la, la relación petit enfant. Uh, es una cosa que los puede confundir. Un petit enfant. Desde que ustedes vean la palabra petit Esto significa una relación hacia abajo, es decir, nietos, bisnietos. Pero hay otro problema y es que la palabra petit, yo dije la petite o le petit, une petite, literalmente es una pequeña. Pequeña en el sentido de chiquita, niño, persona pequeña. Y a veces uno puede decir una niña pequeña. Y eso se puede confundir con una nieta, porque es exactamente la misma palabra. Salvo que hay una diferencia de contexto. Ustedes saben que si están hablando de una mamá y de una hija, no puede ser la nieta. Si dicen, sa, tit si lo ven escrito tienen un índice, no hay, no hay guion. Y si no hay yo, significa literalmente su hijita o su pequeña, literalmente su pequeña hija. Bueno, cuando digo literalmente es traducción palabra por palabra, pero eso significa su hijita. Pero si ustedes ven... Ahí ya no es la hija pequeña, sino que llevamos donde su nieta. Ok. Entonces, eso puede llevar mucha confusión. Porque, pero entonces eh, hagan un ejercicio que es escuchen la entonación como lo dicen. No es la misma cosa decir. Sa petite fille, que es sa petite fille, sa petite fille. Entonces hay, hay, una, hay una pequeña diferencia fonética que yo creo que ustedes no la no escuchan muy bien, pero es porque es normal, porque ustedes no tienen la costumbre. Y es que cuando uno dice su hijita, sa petite fille, uno dice sa petite, hay una, peque, como una pequeña pausa muy corta y luego sigue la palabra fille. ¿Ok? Y eso le dan un poquito de información aunque uno lo hace más por contexto que otra cosa es que está hablando de una hija que es pequeña pero si ustedes escuchan en este caso nieta la entonación no es la misma porque la entonación más importante está en y casi que la palabra no tiene acento tónico es decir uno dice o uh, sa petite fille. No sé, no sé si, si, si escuchan, es súper, súper sutil, pero la, eh, la información de la entonación es, si petite no tiene ninguna fuerza fonética, quiero decir, no, no tiene ninguna fuerza, están hablando de una nieta, pero si la palabra petite... Tiene cierta fuerza fonética, están hablando de la palabra pequeña, que literalmente significa pequeña. Y no, como en este caso, que literalmente no significa pequeña, significa uh, de relación a partir de nietos. ¿Ok? Ah, bueno. Uh, ¿Cómo se diría su nietecita? Entonces ahí se dice sa petite petite fille y aquí se juega en el caso de los de los del tono sa petite petit, petite fille sa petite petite fille eso es como su nietecita ok y ahora, ¿cómo se dicen los hijos? Ah, eso es otra cosa. Para decir que el hijo es mayor, uno dice, Lene, eh, le perdón, Lene, es el hijo mayor. Entonces, cuando ustedes le digan, ah, le, le, le né o Lene, le Significa él es el hijo mayor o la hija mayor es, es... la única diferencia es como es un adjetivo. Ya recuerden que en los adjetivos, si es femenino, yo le agrego la E. Ok. Ok. ¿Qué significa el hijo mayor? El que nació primero. Ok. Y para decir el hijo grande, eh, perdón, el hijo menor, se sí, lo cadé. ¿Eh? Entonces, eh, así se marca. Así no usamos la palabra pequeño. Aquí en este caso, están hablando de hijita pero no estamos diciendo en qué posición de la fratri, que es una palabra que, que vi en la clase pasada, o no sé, la fratri, que significa como la, el conjunto de hermanos. Alejandra no la conocía porque es una palabra muy rara, es una palabra que se escucha muy poco, pero existe. La fratri es el conjunto de los hermanos y las hermanas, Pero eh, es, pues yo lo he escuchado, pero es en, en conversaciones con la familia, con mi familia francesa. Entonces eh, no es algo que uno hable como en la calle con los colegas. No, no, no lo he escuchado. Ok. Um, su hija menor también sería sa petite fille. Sí, Adriana. No, no. Perdón. Su hija menor es la cadete. Y recuerden cómo es tan adjetivo. Tac, tac, tac. El femenino. ¿Ok? Esto solo marca el primero y el último. En lo que hay en el medio no tienen mucho, no tiene nombre. Por ejemplo, uno puede decir la del medio o el del medio. Entonces para decir o la del medio es celui u sel significa el de la la de el de la de perdón, celui es el de cel es la de en el caso de el del medio la del medio el el la del medio. Cuando están hablando en un grupo son tres, le né ¿cel du milieu o celui du milieu, le la cadette. Creo que cadette tiene doble t, si no me equivoco. tiene doble T um, porque es un fenómeno uf, se doble la, la consonante simplemente le cadet la cadet uh, que es a petite ya se me escribes dos veces petit porque es una es de petite fille que significa nieta y petit en este caso no significa la relación de nieta sino la la talla pequeña uh, de mi frère de mi uh, recuerden que la um, familia media es de mi frère es el, el medio hermano y está de mi es que la medio hermana Adriana eh, perdón Gladys, atención yo soy la cadeta si sí, en Francia sí existe de mi fra el medio hermano sí existe porque en Francia hay muchas familias que llaman familia recomposée que es la familia recompuesta que es Él separado con sus hijos, ella separada con sus hijos, hacen una familia y viven él con ella y los hijos de él y los hijos de ella. Y eso es una familia de composición. Y hay muchos que además tienen nuevos hijos con esa nueva mujer, entonces es, o con ese nuevo marido, entonces tienen medio hermanos por los dos lados. ¿Cómo así Lucero que cómo dice hermano y hermana? Eso ya lo habíamos visto. Demi-frère, demi-sœur. Ah. Voilà, simplement. Voilà, merci. Voilà, que je ne sais pas que demi-frère, demi-sœur. Ok. Euh, ok, Adriana, très bien. Tu es la cadette. Ah, recuerden que los hijos adoptados. Recuerden que la familia política y los hijos y la familia adoptiva se dice la misma forma. Hay que revisar, porque eso yo lo había dicho. Se la vela familia. Esto yo lo había dicho. La belle familia es como la familia adoptiva, pero también es la familia política. Cuando ustedes se casan, tienen la belle familia. Ok. Entonces, bo, uh, hijo adoptivo se dice igual que cuñado, eh, perdón, que uh, yerno. Le beau fils, la belle fille. Y los cuñados o hermanos uh, adoptivos es... Uh, mon, beau, er, ah, bel, ser, ah. Entonces, esa y... Como petit aquí, cuando ustedes quieren decir mi hermana bella, no es la misma entonación de decir ma belle sœur que ma belle sœur. Porque ma belle sœur significa mi bella hermana, pero cuando dicen ma belle sœur están diciendo o sea cuñada o hermana adoptiva. Uh, le Benjamin, sí, le, le Benjamin también se dice para el cadet, pero es más. En francés existe, pero. Le Benjamin. La Benjamin. Pero es, es muy poco usado. ¿sale? Yo sé que existe y yo lo he escuchado, pero. Muy pocas veces. Uno siempre escucha cadet, cadet. Siempre, siempre. Muy bien, Carlos. Je suis celui du milieu très, très, très bien. Uh, tac, tac, tac. Ok. Otras preguntas porque tenemos un poco de tema para hoy, recuerden. Pasamos. Doy tres segundos. Ok. Un change de tema. Donc, je la presentación. Ok. Donc, el sport y el sportif. Ah, ve veo que es una pregunta que están poniendo que es muy importante y por eso voy a volver, pero no debe... Ah, tac, tac. Son y Sa. Son y Sa. Voy a poner... Después les hago otra, una, otra presentación más bonita cuando les ponga la presentación en el blog. Son. sus Sa. Okay. Recuerden que yo les dije en francés, en, en, les explico cómo funciona en español. En español es mi, tú, su, nuestro uh, y su. Esos son los posesivos. En español uno, a uno no le interesa la cosa poseída que es. A uno solo le interesa quién posee. Y cada persona que posee tiene su, su, su posesivo. Entonces, si es yo, siempre será mi. Que sea mi casa o mi carro, siempre será mi. ¿Ok? Pero en francés funciona un sistema doble entrada. Una es quién posee y la otra es la cosa poseída, qué género tiene. Esa es la, la dificultad complementaria del francés. Es como en inglés, cuando ustedes ven en inglés, cuando dicen... Uh, his, her. está diciendo la persona que posee es un hombre la persona que posee es una mujer ellos hacen esa diferencia en el género para la tercera persona singular de la persona que posee en francés es una mezcla una mezcolanza es quien posee la persona que posee es si siempre que vean je, siempre será una M. Siempre que vean tu, siempre será una T. Si se si, il, él, un, siempre será una S. Se habla de los singulares. ¿tú? Esa es la primera letra de sus posesivos. Ahora. ¿Cuál es la segunda letra o la terminación? Ustedes tienen que mirar la cosa poseída que es. Entonces, plus masculin. Vamos a tomarlo así. Plus masculin siempre va a ser. Porque un a ser la marca de una cosa masculina poseída. ¿Ok? Es la cosa poseída la que es masculina. Ahora. Plus. féminin. Y comamos par conson. Ahí va a ser. Ma, porque la A va a ser la marca de femenino poseído. Pero vean que yo les escribí esta condición. Eso significa que si sí es femenino, pero empieza con consonante, ustedes escriben ma. Ahora, si sí, la cosa poseída es femenino, tomamos para Ah, le jeu change et, volvemos revenons à. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous ce que je vous ai la classe passée. Le problème c'est voyelle, voyelle. Donc, pour éviter le problème voyelle, voyelle, on revient au masculin, on réutilise le masculin. Y como por arte de magia, tac, tac, funcionan exactamente igual. Perdón, eh, cuando digo, cambian la letra, evidentemente. esto es una T, esto es una T, esto es una T una S esto es una S y esto es una S ¿Hola? ok ¿cómo funciona para los plurales? Uh, bueno, para los plurales es otra cosa para los plurales es fácil ¿no? No tiene masculino y femenino, contrariamente al español. En español está nosotros, nosotras. En francés simplemente existe nu. Si ustedes quieren decir, por ejemplo, todos nosotros o nosotros, en el sentido de masculino, pueden agregarle nous, nous. Si ustedes quieren agregarle el femenino, decir como eh, nosotras, dicen tut. Esa es la única forma en francés que ustedes tienen para pues, decir nosotros y nosotras. Ok, pero bueno, esto es otra cosa que explicaré, pero lo pondré como un punto aparte, pero lo voy a poner aquí en azul para que sepan que no hace parte de la explicación gramática que estoy dando en este momento. Ahora, en este momento, uh, nous simplemente es notre, y no importa si masculino o femenino, un s'en fiche, on fiche. como que no nos importa. Notre, vos, euh, es que les, todos ustedes, todos, todas ustedes, y, y le agregan tut, tut, pero entonces el posesivo es votre, masculino feminino, femenino. El masculino, femenino. Ok. La clase se termina a las ocho y media y veo que el tiempo corre y no puedo avanzar. <coughs> ok, donc, on avance, on avance. Le sport et les sportifs. Attention. Faites attention au nom de la, prof, de la personne. Comment on appelle la personne Donc, on avait dit la représentation. C'était athlète Catherine Barguen, athlète Anthony Zambrano, athlète. Boxeur Jürgen Martinez, boxeuse. Ingrid Valencia. Ciclista Mariana Pajón. Ciclista Rigoberto Urán. Ok. On video sí. Esto es solamente para, para, para recordarles y para que observen. ¿eh? sean est corpus. Este es el corpus a partir de que ustedes tienen que analizar. Anthony Atlet, Sandra Atlet, Mariana Ciclista, Luis Javier Alterofil haltérophile. Okay, et Carlos Rodriguez, cycliste, et pas d'or. Non, non, aucun Ok. La France, on avait dit basketteurs et basketteuses ont remporté des médailles. Le tireur et le judoka. On rapporté des médailles les rameuses à l'aviron les cavaliers les cavaliers et la cavalière ok? donc c'est un travail d'observation de mots en rouge observation de las palabras en, en rojo ok on avait dit le sport comment s'appelle ce sport? comment s'appelle ce sport? s'il vous plaît comment s'appelle ce sport? avec ce ballon le ballon de? no veo respuestas ayayay ay, ay. non? un, deux c'est ouais c'est le basket c'est le basket ça comment s'appelle ce sport l'équitation très bien et bon c'est très général mais on peut dire que c'est comment s'appelle le sport normalement comme ça? Ok très bien j'ai plein de réponses basket attention basket c'est avec k si le script ici il faut une erreur normalement c'est avec k et l'athlétisme très bien or on va parler des professions des personnes de la profession si c'est la profession ou comment on appelle les personnes qui pratique ses sports <coughs> pardon donc comment on appelle la personne pour le basket comment on appelle la personne qui pratique le basket mmh, j'attends des réponses Pero respuestas. La personne qui pratique le basket. Hum, Hugo presque. Une petite erreur d'orthographe, mais très bien. Oh, Lorna joueur de basket facile, hein Lorna. Attention. Le basketteur, basketteur. Et par exemple, la personne qui pratique l'aviron, c'est le rameur. OK? Comment on l'appelle les femmes? Les femmes, c'est. Eh, pardon, euh... on avait dit. Euh... Mais alors, ah, si, lo reconnais. Le y ah, assis, le voici. Les cavaliers, c'est la personne qui pratique l'équitation. OK? Et la personne qui pratique l'athlétisme, c'est l'athlète. Il y a d'autres exemples, il y a cycliste et altérophile, mais la personne qui pratique l'athlétisme, c'est l'athlète. Ok <cười> Comment on appelle les femmes qui pratiquent le basket et l'aviron la, Comment on appelle les femmes qui pratiquent le basket eux et l'aviron <coughs> Donc, le féminin, comme dit Adriana, très bien, c'est basketteuse et la femme qui pratique l'avion, c'est la rameuse. OK? Basketteur, basketteuse, rameur, rameuse. Si vous écoutez ce Z super fort que je prononce C'est parce qu'il y a une seule S et deux vocales Ok, donc comment on fait le masculin et comment on fait le féminin donc, Dans ce cas, le masculin de, basket, de la personne qui pratique C'est basketteur. basqueteur Son espagnol est le or comme conducteur, en français conducteur, comment on appelle la femme qui pratique le basket La basketeuse, ça veut dire. Attention, c'est une possibilité, hein. C'est pas la, la seule possibilité, c'est une possibilité, parce que à les heures ont un mot féminin, Esta es una muy buena posibilidad que funciona muchísimas veces C'est très probable que si un masculin finit en "-e", le féminin sera "-euse", ça c'est une grande probabilité, ¿ok? Bueno, nous avons cavalier, como on appelle la femme qui pratique l'équitation Comment on appelle la femme qui pratique l'équitation? Bonsoir, Jandy. Très bien. Donc, attention, Laura. C'est bien, mais il y a un petit truc orthographique. Et lo nous vimos, hein? Lo vimos y por eso les digo, observen. Cavalier. Cavalier. Entonces, ¿por qué hay l'accent grave? ¿Por qué hay acento grave? En la, en el, la presentación de la, semana, de la clase pasada del martes les puse los nombres de las tildes, de los acentos. Pour que si, quand je dis aigu, grave, circonflexe, vous pas de quoi je suis Pourquoi j'ajoute, pourquoi j'additionne un accent grave sur le E pour le féminin Pourquoi Parce que je dis cavalier, et, et, et, mais je dis cavalier. cavalier. Si vous voyez, c'est la même e cavalier et et cavalier le li e ye ye ye cette différence phonétique est écrite en français par l'accent grave. Bueno, no sé ustedes de qué lado me para mí jabes esto, pero puede que sea para ustedes el contrario. A veces las las las cámaras proyectan la imagen contrariée. Donc cavalier Si vous avez un masculin qui finit en ER, attention, E-U-R, E-R. Ce pas la même chose. Hein? Cavalière, ce que vous faites, c'est vous ajoutez le E final et vous modifiez l'orthographe en ajoutant l'accent grave. Okay? Cuando ustedes hagan el femenino a partir de E La R no se pronuncia, cavalier <coughs> Donc, vous ajoutez le E du féminin et vous ajoutez l'accent grave Pourquoi? Pour marquer, pour mettre en evidencia. Qu'il y a un changement phonétique Ok? Recuérdense que je les avais dit, con les verbos del primer groupe, par exemple, maintenant que veo el verbo repeter, que Carlos lo dice, yo digo répète y yo cambio el, el sentido de la tilde de je répète por ese mismo fenómeno fonético. Como aquí la E en la última letra que yo pronuncio, Entonces es una E. Aquí, como la última letra que yo pronuncio es la R, no la E, sino la R, yo modifico, yo modifico la pronunciación de la E para adaptarme a ese cambio de le agregué un sonido extra. ¿Y cómo lo marco con este acento? Gráficamente pero fonéticamente yo cambio de E a E. A, de E a E, E. Y recuerden que en francés hay varias E que son diferentes, E, E. Esta E la hacen aquí y E la, la escuchan aquí más atrás, E. Ok. Atlete, ciclista halterofil. Quel est le féminin de athlète, cycliste et haltérophile Comme nous sommes un peu collés de temps, je vais le faire plus rapidement. C'est athlète, cycliste et haltérophile. Quelle est la règle Le masculin et le féminin de certains, certains mots, c'est... Ah, c'est égaux, c'est des égaux quoi ils sont égaux les masculins et les féminins ils sont égaux pourquoi si le masculin finit en e athlète cycliste altérophile le féminin ne change pas attention il n'y a pas d'accent sur ce e miren que no hay tilde en esta última et que no se pronuncia pero que les dice, por ejemplo, que la tesis se pronuncia. Como no hay tilde, y la, el femenino normalmente es agregar otra E, en francés no tiene sentido escribir una E sin tilde seguida de otra E sin tilde. Sí tiene sentido escribir una E con tilde con otra E sin tilde, eso sí tiene sentido, pero una E sin tilde seguida de una E sin tilde, mmm. ¿ok? Attention, Hugo. non c'est égo. C'est égal. Tac. Attention au changement. Masculin qui finit en "-al", en singulier, fait son pluriel avec A-U-X. Ok? Donc, Egal, c'est égal, con C, est égal, C apostrofe E, S, T, singular. Ojo que cuando tienen C apostrofe E, S, generalmente singular. Los franceses, por uso y mal uso del francés, lo convertir. pueden usarlo también en plural, pero es un singular. C'est égal, c ils son égaux, Le masculin et le féminin son égaux. Attention, ça marche que au masculin, seulement au masculin. Pourquoi Parce que si c'est un féminin, le féminin finit en E. Le féminin ne finit pas en L. Ce solo parce que la, la última letra del masculino es una L. Como la última letra del femenino no es una L, sino una E, Eso no funciona. Sí, hay, hay excepciones, por ejemplo, carnaval, carnaval, un carnaval de carnaval. Pero son, son como cinco o seis excepciones. El resto de al siempre se hacen o. Por ejemplo, cheval, el caballo, cheval, por la equitación, utiliza un cheval. Le plural de cheval es chevaux. ¿Ok? E, voilà. Egala, Ok. Ojo, no se acuerda con el, con el sujeto, se acuerda con la palabra que es modificada. Porque algo puede ser un objeto posesivo, un perdón, complemento de objeto directo, pero se hace igual el la coj. La, porque lo que estamos mirando es como que ya está acompañando la palabra egal es lo que esté acompañando la palabra igual porque si es sujeto el sujeto puede estar más lejos y no puede ser eso ¿ok? Donc les femmes sont les égales des hommes et les hommes sont les égaux des femmes ¿ok? La palabra igual porque es la misma palabra igual à qui está calificando a un femme, aquí no está calificando à homme. Les hommes sont les égaux des femmes, à qui la palabra ego est calificando à homme. À qui ne no est calificando à femme. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des questions Vous avez des questions C'est clair Est-ce que c'est clair peu un poquito más de douleur de garganta. Désolé pour, euh, pour ça, ok. Des questions Tout est clair Ok. Euh, pratiquons un peu nos sports préférés quel sport jouez, pratiquez ou faites-vous racontez-moi quel sport euh, jouez, pratiquez ou faites-vous rappelez-vous on avait vu faire deux, pratiquer ou jouer à Okay. il y a des sports où on peut pas dire jouer par exemple on peut pas jouer à la natation. Donc Bueno, tienen preguntas Bon, attention, je veux une phrase. Quelle est une phrase Non, no ne tennis, vélo euh, non. Moi, par exemple, je fais du vélo. Attention, c'est un synonyme que je fais de la bicyclette. En un, un français, on utilise plus le mot vélo que le mot bicyclette. Attention, je me suis trompé, c'est bi bicyclette. Très bien, je fais, je fais attention, c'est je fais. On dit je fais, ok? Je fais de la natation, très bien. Lady Je fais du vélo, m'allez très bien Je pratique la natation Lorna très bien Par exemple, le football Je joue On peut utiliser Les trois pour le football por ejemplo, pero uno puede usar, je fais, Mais on peut utiliser Je joue pour la natation On peut dire Je fais du Football parce que c'est un anglicisme. Euh, je joue. En français, on dit foot, tout simplement. Je joue au foot. Ah, les français sont experts en raccourci des mots. Les français sont experts pour cortar les palabras. Ils nous disent, por exemple, Qué pena de dire la marque, mais la plus. De la que je más escucho. Elles nous disent McDonald's, mais McDo, simplement. Je fais du football ou je joue au football ou euh, je pratique le football. Je pratique le foot. Très bien. Ok. Euh, Adriana pratique la natation. Raphaël pratique le basket. Euh, Camilla fait du yoga. Très bien. Euh... Et du coup, on peut dire, je fais, je... Ah, attention, je fais du yoga, mais je pratique le yoga. Et on ne joue pas au yoga. <rire> c'est pas possible. Euh, attention, pratiquer, attention. C'est... Pratiquer, sans c'est très important en espagnol c'est practicar en français c'est pratiquer, ok. Euh, Rihanna pratique la natation. Jaime, si euh, j'aime dit j'aime le foot. Attention, on parle des pratiques. Ok. Atención, Jan, estamos hablando de práctica, no de lo que te gusta, sino de lo que practicas. Pedro. Ah, Pedro, très bien. Pedro Vaquero. Je fais de la marcha, pero hay un sinónimo. Je fais de la randonnée. Randonnée es la marcha, por ejemplo, hacer caminatas en la montaña pasearse pues pero es pero es, es una práctica muy muy muy muy muy hecha en Francia porque en las montañas y en los campos la gente hace mucha handone y es caminar es muy muy muy muy muy muy practicado ok uh, je pratique le vélo je très bien je pratique atención je pratique Euh, je pratique le patinage ou je fais du patinage. Attention, si c'est pratique, on ne dit pas de ou pas. Si vous savez le verbe pratiquer, non, ne vous en ni Je pratique la natation. Si vous utilisez le verbe faire, c'est faire de. Si vous utilisez le verbe jouer, c'est jouer à. Ok? je bueno, vois que se nous a acabé le temps. Así que nous Je suis désolé parce qu'on n'a pas fini. Mais bon, c'était un plaisir. Et euh, on se voit mardi pour le cours suivant. Ok? Eh, espero que les vayons bien le fin de semaine. Nos vemos le prochain martes y uh, espero que practiquen y que miren y el próximo martes terminamos el tema de los deportes por fin ok, salud todo el mundo, au revoir